Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis ingénieur en informatique, développeur et responsable technique. Aujourd'hui, je travaille sur la refonte de la plateforme de cash management dont les clients sont les trésoriers des entreprises. On travaille dans un milieu innovant, avec des technologies de pointe. On a des méthodologies agiles, des pratiques craft. On code en Python, en C-sharp, en Java, en C++. On peut déployer sur du cloud privé ou sur du cloud public. Il y a une culture tech très présente. Il y a souvent des BBL avec des intervenants internes ou externes. On a aussi des sessions de Mob Programming sur des challenges de code ou de programmation d'IA. J'ai aussi la possibilité de télétravailler jusqu'à 3 jours par semaine et j'ai la chance d'échanger avec des collègues à l'international. La Société Générale, c'est comme une communauté de start-up les unes à côté des autres avec les passerelles. On a toujours un collègue qui vient de bouger qui va vouloir nous faire venir dans son équipe pour son nouveau projet. Pour la formation, j'ai accès à des plateformes de e-learning ou à des sessions sur des thématiques techniques ou fonctionnelles. On a aussi des partenariats avec des grands acteurs de l'IT cela nous permet de préparer et de passer des certifications régulièrement. J'ai déjà vécu plusieurs vies à la Société Générale et il y en aura d'autres. Venez postuler, on a plein d'opportunités pour vous accueillir.